Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des énergies, énergies renouvelables, énergies fossiles. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces termes, mais on va essayer de les définir précisément. Vous savez bien sûr que l'avenir de la planète est souvent évoqué puisque au rythme auquel on dépense ces énergies, il n'y aura bientôt plus d'énergie fossile sur terre. Quand je dis bientôt, c'est de votre vivant, d'ici une cinquantaine d'années. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la définition d'énergie renouvelable Mettez pause et essayez de trouver votre propre définition. En ce qui me concerne, la définition que je vous propose, ce sont des énergies qui se renouvellent assez rapidement pour que l'on n'en manque jamais. Donc finalement, ça repose sur deux choses. La vitesse de renouvellement, à quelle vitesse ces énergies se renouvellent, et la vitesse de la dépense, à quelle vitesse on dépense cette énergie. Donc, vous connaissez différentes sources d'énergie renouvelable, en voici une liste, la biomasse, l'hydraulique, les éoliennes, la marée motrice, la géothermique et l'énergie solaire. Un petit rappel sur ces définitions d'énergie renouvelable. La biomasse, c'est tout ce qui est végétal ou animal, après euh, la mort des animaux ou après le fait que les feuilles soient tombées, on les récupère et ça permet de produire euh, de l'énergie à partir de la décomposition de cette biomasse. L'hydraulique, c'est bien sûr le mouvement de l'eau qui crée de l'énergie, l'éolienne, le mouvement du vent, et marée motrice, le mouvement des marées. Ensuite, la géothermique, c'est la chaleur de la Terre qui est la source d'énergie. Et enfin, évidemment, l'énergie solaire, ce sont les rayons du soleil. On oppose souvent l'énergie fossile à l'énergie renouvelable. Encore une fois, mettez pause, essayez de trouver la définition de l'énergie fossile. La définition que je vous propose est la suivante. Ce sont des combustibles riches en carbone, créés pendant des millions d'années dans la Terre. Donc si ça a été créé pendant des millions d'années, forcément c'est pas renouvelable. Parfois, on propose d'autres définitions, mais d'après moi, la, la meilleure définition, c'est le fait que ce soit des combustibles de carbone, comme on a déjà vu dans le chapitre sur la combustion. Du coup, quelles sont les énergies fossiles que vous connaissez Il y a bien sûr le pétrole le gaz naturel, les hydrocarbures qu'on a vus, le méthane notamment, le charbon et le bois. Enfin, je voulais revenir sur le cas particulier de l'énergie nucléaire. Souvent, on l'associe à des énergies fossiles. Et on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est plus délicat que ça. Tout d'abord, la définition de l'énergie nucléaire, comme son nom l'indique, nuclé... nucléaire, ça vient de nucléus, le noyau, c'est une énergie qui vient du noyau des atomes. Mais attention, il y a plusieurs types d'énergie nucléaire, il y en a deux. Tout d'abord, des gros atomes qui se cassent et ça libère de l'énergie. On appelle ça la fission, comme l'uranium. C'est l'énergie qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Ensuite, il y a des petits atomes qui s'assemblent et qui libèrent également de l'énergie, c'est la fusion. Et c'est ce qui se passe au cœur du Soleil, c'est l'hydrogène qui se fusionne en hélium et c'est ça qui donne l'énergie du Soleil. Donc attention à l'ambiguïté du terme de nucléaire, ça regroupe beaucoup de choses. La fission et la fusion qu'on vient de voir. Mais du coup, la géothermie, la chaleur de la Terre, ça vient de désintégration nucléaire au sein de la Terre. Et puis l'énergie solaire, ça vient de fusion euh, nucléaire au sein du Soleil. Donc tout ça, c'est des énergies nucléaires, c'est beaucoup plus large que juste les centrales nucléaires. Était très important de bien définir ce qu'était l'énergie nucléaire puisque peut-être dans quelques années 10 ans 20 ans il y aura des centrales nucléaires à fusion donc qui ne seront pas polluantes pas dangereuses qui libéreront énormément d'énergie euh, sur lesquelles vous pourriez être amené à vous prononcer en tant que citoyen voilà n'oubliez pas rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme.